Bonjour les amis, c'est toujours hashtag partage qui vous distribue un contenu de quelqu'un d'autre. C'est, il s'agit de tout sur le marketing digital. C'est 4 articles plus cinq vidéos, neuf contenus en tout. Mais en plus de ça, je vous, je fais une rediffusion des deux dernières publication que je vous ai envoyé c'est les neuf vidéos sur Elon Musk bon pour ceux qui ont raté peut-être cette histoire et eh bien ou bien euh, les 15 heures de formation gratuite complète sur différents outils différents sujets ok donc là il s'agit quand même d'un PDF interactif gratuit donc il n'y a rien à payer tout ça je vous donne beaucoup, beaucoup de choses ok donc on va passer L'intérieur, c'est là où on, va, où on va parler des sujets. Il y a une nouvelle présentation que je viens de faire. Euh, ici, c'est l'éditorial qui parle des professionnels qui cherchent des vrais clients, pas n'importe qui. Donc, c'est du trafic qualifié. Mais que les, le trafic qualifié lui aussi il cherche des professionnels qualifiés. On ne voit pas se fier à n'importe qui il faut qu'on trouve un professionnel qui va nous rendre réellement service, n'est pas le cas de... pour la plupart du temps bon, donc, euh, enfin, tout le monde cherche tout le monde, il y a toujours cette faute et puis, ce euh, paragraphe il parle des problèmes que rencontrent les professionnels et ici, c'est euh, les problèmes que rencontrent les futurs webmarketeurs et puis, je parle ici euh, du fait qu'il y a quand même beaucoup de euh, solutions. Ici, c'est une carte de visite à moi. Vous cliquez, vous allez voir une, une vidéo en mode euh, qui va me présenter. Et puis ici, c'est pour euh, aller vous rendre dans ma chaîne vidéo pour découvrir tout ce que j'ai là-dedans. Ok Donc, euh, je passe euh, au suivant. Et là, voilà, on découvre la rubrique tendance la rubrique tendance qui parle des neuf grandes tendances en marketing digital de 2021 euh, l'auteur le, le, il s'appelle Matt Ellis et voilà c'est le début de son article donc il y a une flèche il faut seulement euh, cliquer là dessus pour vous rendre directement dans la suite parce qu'il y a une suite là vous voyez lire la suite voilà j'ai l'index qui, qui indique vraiment qu'il faut cliquer là dessus mais il y a aussi en plus de ça il y a euh, d'autres articles il y a trois articles aussi le marketing digital 2021 les cinq tendances à suivre il faut cliquer là dessus euh, il y a les grandes tendances du marketing digital en 2021, en article, et 8 tendances en marketing digital à suivre pour 2021. Voilà. Plus euh, 5 vidéos. Tendances marketing digital. Euh, le marketing digital en 2021. Et puis ici, je vois pas très bien, mais état de l'art du mar marketing digital et là, c'est marketing digital, formation complète et là, euh, marketing digital, 10 choses à savoir voilà, vous avez beaucoup de choses à apprendre ici la maquette est belle vous allez euh, maintenant, à partir d'aujourd'hui vous allez recevoir des choses comme ça c'est-à-dire des articles avec un début d'article pour euh, se rendre à l'intérieur du, du site et d'autres euh, titres cliquez euh, vous cliquez dessus et vous allez vous rendre sur un site et la même chose il y a des vidéos ok maintenant je passe au suivant ça c'est la reprise c'est Elon Musk c'est qui doit euh, ceux qui l'ont déjà reçu ils savent de quoi il s'agit mais il y a quand même euh, beaucoup de matière il y a neuf neuf vidéos sur Elon Musk et là euh, vous avez Plein temps pour connaître vraiment euh, ce bonhomme. Voilà, tout est dit presque là-dedans. Ok Et puis, en plus de la rediffusion, euh, j'ai ajouté euh, les, les 15 heures de formation gratuite que j'ai déjà passées. Bon, vous avez reçu un, un PDF, autant en profiter, n'est-ce pas Voilà, euh, il y a 9, euh, 9 euh, vidéo de 3h27, 2h53, 1h17, 2h14, 1h, 1h, 1h, 1h, 1h, Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, voilà, vous avez quand même de la matière ici, j'espère que vous allez apprendre des choses là-dedans, merci, et à la prochaine.